Nous avons à plusieurs reprises proposé du contenu sur l'hydratation sportive sur la chaîne. Quels sont les intérêts d'une bonne hydratation pour la récupération On voit ça en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance La réhydratation post-effort est essentielle pour optimiser la récupération. Celle-ci va jouer sur différentes composantes de notre organisme, puisque notre corps est composé à 60% d'eau. L'intérêt de la réhydratation va être, dans un premier temps, ce qui peut paraître évident, de compenser les pertes en eau le plus rapidement possible. On conseille en général des apports à hauteur de 150% des pertes évaluées. C'est pourquoi la méthode du poids perdu, multiplié par 1,5, est pertinente. C'est également pour ça qu'on évitera le café ou les boissons alcoolisées, car elles seront diurétiques, donc favoriseront les urines et limiteront la rétention d'eau. Nous allons également compenser les pertes en électrolytes et rééquilibrer l'équilibre acido-basique du corps via des boissons riches en bicarbonate. On permettra également à l'organisme de régénérer les stocks de glycogène avec des boissons glucidiques. C'est pour ces trois raisons que les études s'accordent à conseiller le lait, et notamment le chocolat au lait, pour une boisson réhydratation post-effort. Si vous souhaitez savoir comment individualiser votre hydratation, ou encore comment faire votre propre boisson d'effort, je vous renvoie à notre playlist sur le sujet. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo vous permettra de mieux comprendre l'intérêt de l'hydratation sportive. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut